Bonjour, dans cette vidéo, nous allons traiter un exercice de calcul intégral. Nous allons utiliser la méthode de la décomposition en éléments simples dans le cas d'une fraction rationnelle. Et avant de voir le corrigé complet de cet exercice, nous vous proposons de faire pause à la vidéo, chercher l'exercice d'abord, ensuite comparer le résultat trouvé avec la réponse donnée. Sachez que le corrigé n'a d'intérêt que si l'exercice a été effectué. Voilà l'exercice. Soit f une fonction telle que f de x est égal à x au carré sur x plus 1. Calculez l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx. Bon courage. Calcul de l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx, sachant que f de x est égal à x au carré sur x plus 1. En fait, le réflexe habituel nous incite de vérifier l'existence de cette intégrale. Donc, f est une fonction définie et continue sur R, autre que moins 1, tout simplement parce que f est une fonction fractionnelle, les bornes de l'intégrale 0 et 1 sont deux éléments du domaine de définition de la fonction f. Donc, l'intégrale de 0 à 1, f de x, dx, existe. f de x est une fraction rationnelle. Pour calculer l'intégrale de la fonction f de 0 à 1, il faut trouver une primitive de la fraction rationnelle x au carré sur x plus 1. Pour cela, on doit la décomposer en éléments simples. Euh, pour décomposer f de x, nous allons utiliser une simple identité remarquable. Commençons par remplacer x au carré par x au carré moins 1 plus 1. Donc moins 1 plus 1 c'est 0, ça reste toujours euh, x au carré. Donc remplaçons par x au carré moins 1 plus 1 au numérateur de f de x. Donc, on aura f de x est égal à x au carré moins 1 plus 1 sur x plus 1. Cela est égal à x au carré moins 1 sur x plus 1 plus 1 sur x plus 1. Donc, appliquons à x au carré moins 1 l'identité remarquable. a au carré moins b au carré est égal à a moins b fois a plus b. On a donc f de x est égal à x moins 1 fois x plus 1 sur x plus 1, plus 1 sur x plus 1. On sait que x différent de moins 1, donc on peut simplifier par x plus 1. Simplifions par x plus 1, on en déduit la forme décomposée de f de x. Donc f de x est égal à x moins 1 plus 1 sur x plus 1. Donc l'intégration de f de x est devenue simple de première espèce étant immédiate. On en déduit l'intégrale de 0 à 1 de x au carré sur x plus 1 dx est égale à une primitive de x moins 1 plus 1 sur x plus 1 entre crochets de 0 à 1 qui est x au carré sur 2 moins x plus ln de, voilà l'absolu de x plus 1, x au carré sur 2 moins x plus ln Valeur absolue de x plus 1 est une primitive de x moins 1 plus 1 sur x plus 1, car une primitive de x est x au carré sur 2, une primitive de moins 1 est moins x, et une primitive de 1 sur x plus 1 est ln de valeur absolue de x plus 1. Donc, l'intégrale de 0 à 1 x au carré sur x plus 1 dx est égale à x au carré sur 2 moins x plus ln de valeur absolue de x plus 1 entre crochets de 0 à 1. Donc, application numérique nous donne l'intégrale de 0 à 1 x au carré sur x plus 1 dx est égale à ln de 2 moins demi Donc, en conclusion, l'intégrale de 0 à 1 f de x dx est égale à ln de 2 moins demi et c'est fini.